On a en direct. Je sais quand même qu'ici en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas les... les. Chez nous au Cameroun, quand il fait le direct comme ça, là, si il fait le direct comme ça, une femme peut-être vient, elle me regarde. Je parle, elle parle dans le direct. Elle va rentrer à la maison, son mari va... Je ne sais pas comment il va faire pour trouver ça. Il va venir, maintenant, qu'on ça dit que voilà, tu pars chez les marabouts, tu pars pour m'en sorceller. Donc je sais quand même qu'ici, je vois en Côte d'Ivoire, c'est différent. Donc j'ai une jeune fille ici devant moi. Elle m'écoute. Elle me dit bien qu'elle m'écoutait. Mais elle est dans la paresse. Je lui demande, pourquoi tu ne fais pas tes lavages Pourquoi tu ne fais pas tes lavages Tu as dit que quoi là Que tu fais souvent, après tu ne fait ça. Je fais, je fais souvent. Elle, elle fait, fait souvent. Mais j'ai dit ça dans mes vidéos tous les jours Vous voulez que je dise sous quel français C'est avec vous que Mais tu as appris, tu as appris quelque chose Le tout ce n'est pas d'apprendre Le tout c'est d'apprendre et de mettre en pratique Parce que ce n'est pas l'écoute Et la connaissance qui t'aident, C'est la mise en pratique Et c'est ce qui dérange Beaucoup d'entre vous Vous m'écoutez, vous êtes abonné Ton abonnement ici dans tes combats spirituels Le démon ne va pas vouloir savoir Si tu es abonné à ma page ou pas le démon ne veut pas savoir ce sujet, il s'en fout. Quand tu es venu sur la page de cette dame, tu as vu telles choses, même si tu connais ce qu'il faut faire, tant que tu ne fais pas, rien ne va changer dans ta vie. Et vraiment, je crois que c'est un peu comme si vous êtes dans les contes de fées, vous aimez les... C'est comme ça que vous faites après, quoi vous manquez trop. Vous partez chez les, les, les tradis praticiens, vous arrivez, dès que tu vas voir là, il va voir as ton degré de paresse. Il va dire, ah, voilà une bonne proie. Non, je vais faire tout ton travail pour toi. Ne te dérange pas, oh, je vais tout faire. Tu vas voilà, te dire, non, je te donne seulement un truc, tu rentres, en ta maison, tu mets sur toi, c'est fini. Voilà ce que vous aimez. Tu es ici, le qui voit ton visage là, tu ne fais pas tes lavages avec du sel. Parce que le Jacques te voit, le que si quelqu'un veut te donner quelque chose, il y a un esprit de rejet sur toi qui fait que la personne va, il va penser à te donner après, là, il va, il va. Il va plus te donner. Il va même oublier ou un truc comme ça là. Les instructions que je donne ici, ce n'est pas juste pour faire le show. Je ne sais pas que je n'ai rien à faire, je fais le direct Facebook pour faire, je suis pas ici pour le show. Je vous donne les choses que si vous mettez en pratique dans votre quotidien, ça va vous aider vous-même. Et je commence toujours par les choses basiques. Pourquoi tu ne dises pas que je n'avais pas l'argent pour acheter telle chose, je n'avais pas l'argent pour faire telle chose J'ai parlé du sel. Le sel, seulement, mets le sel dans l'eau, matin et soir. Lave-toi avec. La dernière fois, où tu l'avais avec c'était quand mmh. Elle ne se rappelle même pas. Ils ne sait pas comment tu as fait jusqu'à arriver dans mon bureau, je ne sais même pas. Il y a longtemps. Tu me dis que chaque jour, tu m'écoutes. Je mmh. Le truc que j'ai remarqué avec vous, vous, deux, des, surtout les gens d'Abidjan, vous aimez euh, quand je regarde la façon de faire des les, les, les, les, les Ivoiriennes et la façon de faire les Camerounaises les Camerounaises savent qu'elles doivent elles-mêmes mettre la main à la pâte. tu as voir une Camerounaise tu lui dis que écris ce que tu désires elle va prendre le papier, elle va s'asseoir écris écris bien même que je veux comme ça que toi tu vas faire tes choses, tes choses tu as dit à tu... je veux je veux me marier voilà c'est tout ce que tu veux non? Tu ma... même le lavage je sais, tu ne le fais pas. Oh, il y a le n'dong que je vous ai dit. Le n'dong c'est le piment de Guinée. écoutez vous n'êtes pas obligé de venir acheter mes choses. Pas au marché, vous cherchez, vous achetez 200. Si tu viens acheter le n'dong chez moi, il te vends ça à 1000 francs. Jusqu'à une blague pas? Maintenant quand elle dit, si tu dis qu'elle oh, est trop chère. écoute tu pars au marché, tu achètes tes choses toi-même. Lève-toi le matin, tu prends le n'dong, tu mets dans ta bouche, tu manges. Tu écris ce que tu décides sur le papier, tu lis, tu parles. Quand on voit quelqu'un qui connaît ce qu'il veut et quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il veut, C'est très... ça se voit, ça se lit sur vous. Tu veux quoi Ah, je veux avoir une situation stable. Quel genre de situation Tu ne connais pas, non Travaille. Le travail, c'est quoi Tu veux travailler ou tu peux faire quoi Tu peux avoir un salaire okay. pas Tu peux, pardon pas Quel concours un ça Ma chérie, il y a tu vois, le papier là-bas, non Comment ça écrit alors Je bah, Écris à nouveau. Dis maman, quand tu fais le lavage au sel avec la cendre, gel avec la cendre, tu dois absolument mettre le l'huile le, rouge. Tu dois faire l'huile rouge aussi. On est dans une, vous aimez. Euh, Je ne sais pas pourquoi beaucoup d'ivoirains sont comme ça. Mais tout ce que je fais, mes vidéos, les gabonaises me regardent. Les, les congolaises me regardent. Les gens du Burkina me regardent. Les ivoiriens me regardent. Les camerounaises me regardent. Maintenant, quand tu vois la différence de prière entre ces femmes-là, c'est là que tout se passe. Je veux les sénégalaises qui me regardent. Si tu veux demander l'offrande à l'eau, lavage à distance, écris sur le, le, le, le, écris sur le WhatsApp, on va te dire. L'offrande à l'eau, c'est 100 000 francs. Et le lavage, c'est 34 000 par personne. Tu vas voir une personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et le travail spirituel, ce n'est pas une fois l'année, ce n'est pas une fois en six mois. C'est tous les jours. Parce que tu es en train de vouloir, tu te fortifies. Tu dois habitué à rester dans une constance où tu es toujours high, où tu es toujours top. Je vais persuader le bon de bibi. Allez sur YouTube, il y a plein de vidéos là-bas, vous regardez. Et vous devez apprendre à vous défendre pour votre vie. C'est comme ça que je suis dans l'instinct des Camerounaises. Quand tu vois une Camerounaise là, elle vient s'asseoir devant toi. Elle dit Non, moi, voilà ce qu'elle veut faire. Voilà, voilà, voilà, voilà. Tu es devant moi, tu n'as pas de plan. Tu, tu es comme ça là. Pourquoi tu viens dépenser ton argent ma chérie Si tu as vraiment regardé mes vidéos et que tu n'as pas mis en partie ce que j'ai dit ne perds pas ton argent, tu vas me voir ne viens pas me voir oui, vous dis moi ça clairement que si vous allez me perdre du temps vous allez même me frustrer et j'ai l'impression que vous aimez souffrir Prends le sel de 25 ne viens même pas acheter chez moi, je vends mon sel, mon sel est cher Va penser le de 25, tu mets dans l'eau, tu te laves avec. Ouais, la paresse vous a fait quoi, non? La paresse vous a fait quoi? Non, j'ai une paresse qui me prend. J'ai une paresse. Ok, tu n'as pas encore assez souffert. Non, tu n'as pas encore assez souffert. Le remède de la paresse, c'est le désir de sortir de sa souffrance. C'est pas si tu es malade, on te donne le remède, on te dit rentre, tu prends ça trois fois par jour. Tu rentres, tu lances le, le le remède dans la moire. Après, quand tu es en train de vouloir mourir, le docteur dit, mais c'est quoi? Ah, docteur, j'avais la paresse de prendre le remède. Non, non, non, la maladie ne t'a pas encore dérangé. La maladie ne t'a pas encore dérangé. ça ça m'énerve ça m'énerve la vie c'est la bataille c'est la bagarre dans le spirituel tu dois bagarrer on voulait agresser une femme l'autre jour dans le taxi vous prendre son argent elle est tellement habituée dans ses déclarations que elle sort, elle ouvre la bouche, elle dit Remettez-moi mon argent. Elle touche son bâton de commandement dans son sac comme ça, elle parle. Tu sens quelqu'un que Elle est déjà habituée à se battre dans les prières. Et quand elle fait son travail, elle parle, elle prend le Donne-moi-tout, elle met sur sa bouche. Ne négligez pas le Donne-moi-tout là. Le Donne-moi-tout peut être utilisé pour l'attirance. Tu prends ça, tu mets un peu dans ton huile là. Le matin, tu parles. Tu mets l'autre sur ta langue. Que quand je demande l'argent, on va me donner. Quand je parle à mes clients aujourd'hui, ils vont me payer ce que je demande. Bonjour petit oiseau, tu vas entrer. Voilà. Vous ne.. Vous ne arrêtez de blaguer avec vos vies. Arrêtez de blaguer avec vos vies. Peut-être que vous aimez souffrir. Quand tu es là, tu manques l'argent comme ça, là, tu ne, ça ne te fait pas quelque chose dans ton corps. Ça ne te fait pas quelque chose. Toi-même, quand tu es là comme ça, donc tu penses que tu vas te coucher à la maison, l'argent va venir te trouver. Avant d'aller physiquement chercher l'argent, tu as un travail qui commence dans ta place de prière, dans ta douche. Ce n'est pas que cool. non, je sors tous les jours, je vais pas aller chercher, je marche sous le soleil, je cherche. Non Ceux qui se font l'argent ce c'est ceux qui sont intelligents. Mince. Linda, tu dis que tu dis que tu pries que Dieu te donne la force de recommencer. Ok, Non, ça me fatigue ça me fatigue de vous voir comme ça je vous dis tu vas me dire matin midi soir que je suis fatigué d'être pauvre pour moi ce sont tes actes et ça commence d'abord dans le spirituel parce que quand tu chutes c'est une attaque spirituelle écoutez quand, quand ça commence à aller dans ta vie là tu vois que tout le monde est content Bien sûr que tout le monde n'est pas content. Je sais que pour vous, tout le monde vous aime. Personne n'a jamais fait quelque chose contre vous. Ok, continue de rêver. Et le travail spirituel, c'est un truc que tu ne dois pas laisser tomber. Stécie, la, la représentante a envoyé ton contact. Donc on va te prendre cet après-midi. Si ce n'est pas cet après-midi, c'est demain. Tu as compris non Stécie Elle a envoyé, elle a envoyé tes détails hier. Le tabac spirituel, quand tu commences, tu entres dedans, ça ne finit pas où Tu vas enlever les blocages qu'on a mis sur toi ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Les blocages de ta mère qui t'a passé. Tu vas enlever ce que la grand-mère a passé à ta mère qui t'a aussi passé. Mince. Je te vois comment tu as fait un mois de truc, après tu as dit à moi, il ne fait plus. Moi, je suis fatigué. Ok, rentre pas dans tes problèmes. Repas encore dedans, dans tes problèmes là, non. Il y en a parmi vous que vous avez bien commencé votre vie. Le business donnait, ça donnait un peu. Dans la vingtaine, tu avais l'argent. Tu avais l'argent dans la vingtaine. Et les gens ont vu ça, ils n'ont dit jamais. Parfois ce sont tes tantes. Parfois, ce sont des gens proches de toi là. Parfois, c'est même une amie. Hein. Voilà, bien pour les hommes là, parfois c'est une de tes tchisa. Elle voit ça, elle, pas, elle dit, mais l'homme il fait mon quoi comme ça là. Elle dit que s'il ne si me donne pas, il n'aura plus. Tu arrêtes la relation avec elle, tu commences à tomber. Tu chutes seulement. Mais vous, vous vous amusez. Donc quand tu commences aujourd'hui là, novembre 2022, tu as d'enlever les choses que, et, le, le travail spirituel, tu n'as pas d'ordre sur ça. Tu ne peux pas dire, ok, le mois-ci, si on va enlever ce qu'on a mis sur moi, il y a de cela, 5 ans. C'est seulement que le tout, si là, Dieu va t'inspirer, tu fais un tout. Après, Dieu t'inspire, tu fais un tout. Après, tu, Dieu t'inspire, tu fais un tout. Et vous, là, vous c'est pas ce qui m'énerve sur vous. Quand vous avez vos témoignages et vous ne partagez pas. J'ai fait le bain de pipi, mon propriétaire a annulé ma dette de loyer. Quand vous faites des choses comme ça, là, vous ne... J'ai fait une vidéo sur le bain de pipi, j'ai mis sur Facebook ici. Je crois que j'ai eu 10 000 likes sur ça. Les gens m'ont tellement insulté sur la vidéo là où... Vous devez venir, vous leur dites ce que ça a fait dans votre vie. Parce que sur dis que y a des gens qui sont courageux, ils viennent disent que j'ai fait ma part, voilà ce que ça m'a donné. Vous gardez vos témoignages, les gens vont venir, quoi que je suis Et je sais ce que je dis. Ce que je dis, ça marche. Si les gens témoignaient pour le bain des pipis là, c'est qu'il y a une femme. Elle m'a dit qu'elle ne peut jamais prendre son pipi, se laver avec. et quoi comme ça là? Que je puisse, je me lave avec. c'est quoi comme ça? Si on lui dit que 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 personnes ont commencé, ça a donné. Eh ben, se dire, immense. Peut-être que mon magasin, c'est que j'ouvre ouvre le matin, personne n'en entre. Tu sors le matin, tu rentres à la maison. Le soir, même 10 000, tu n'as pas. Ok. Continuez, non. Vous dites que vous pas le c'est non. D'accord. Si on te dit qu'il te reste 3 jours pour vivre, tu vas te coucher à la maison, tu vas dormir. Parce que si tu ne trouves pas 3 millions, tu vas mourir. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas sortir, tu vas chercher la non Il y en a même qui ont appris l'abonnement, chaque mois ils envoient leur photos pour se laver. Chaque mois ils disent que je vais faire mon lavage chez toi. Chaque jour, je fais mon lavage chez toi. Parce que chaque mois qu'on fait le lavage sur la personne, il y a un truc qui quitte. Chaque mois qu'on fait le lavage, il y a un truc qui quitte la personne qui a besoin que non. Il y a une dame là, elle me dit que sa soeur est, dans, elle est à l'étranger depuis 12, 12 ans. Et depuis au moins ces 8 ans, elle et sa soeur ne se parlent pas. Donc elle a commencé son travail d'après peut-être 6 mois. Après elle a dit que non, je dois, je dois travailler sur ma soeur. Elle a sorti son argent, commencé à payer. Et quand la paix payait, sa soeur était en cellule pour un problème d'argent. Sa soeur était seule, pas de mari, rien, rien du tout, abandonnée. Tant, là voilà, elle commence le travail. Deux mois plus tard, premièrement, elle a re, la, la, la relation avec sa soeur est restaurée. Deuxièmement, la, la, les dettes que la soeur avait depuis deux mois-là, elle est sortie de prison, de, de, de cellule, elle a pu rembourser. Troisièmement, son business qu'elle avait qui chutait derrière, ça, ça tombait. Le business est remonté. Et l'autre jour, sa soeur lui dit qu'elle a rencontré quelqu'un. Voilà, si, si, si tout se passe bien, même l'année prochaine, ils vont se marier. Dormez, vous êtes là, vous dormez. Vous avez suivi. Dormez. Tu vois ta vie est là comme ça, tu ne fais rien. Tu vois pour ta soeur est là comme ça, tu ne fais rien. Tu vois, tes, tes, tes enfants sont là, tu ne fais rien. Pardon, je vous dis que. Tu spirituel, c'est pas déjà que tu fais une fois. Tu dis que non, en 2017, j'avais fait. Cinq ans plus tard, tu es là comme ça. Non. Certains sont venus gâter ton mariage. On est venu gâter. Il y a une femme, elle me dit, ça fait six ans qu'elle est à la maison avec le monsieur. Il ne se parle pas depuis même combien d'années? Les enfants ont 15 ans, 16 ans, 12 ans. Ils ne se parlent pas à la maison. Chacun a son côté de la maison. Et tu la vois, tu sens qu'elle aime bien son mari. Je la conseille qu'elle a fait le lavage de ton mari. Et tu fais pour toi. Elle fait pour tout le monde à la maison. Les choses de son mari commencent à marcher. Ça s'ouvre. Après, elle me dit que je ne fais plus. Que je fais ces choses marchent alors qu'il ne, ne, ne m'aime même plus. Il dit que ma chérie... Que ma chérie... Continue le travail sur ton mari, tu continues sur toi. Parfois, on, part, on bloque. Quand on va en couple comme ça, on bloque une personne plus que l'autre. Et on sait que il n'y a que toi qui peux travailler sur ton mari. Il n'y a que toi qui peux prier pour lui jusqu'à ce que ça passe. Ça passe. On vient, te bloque. On vous fait des problèmes entre vous à la maison là, comme ça. Vous ne vous parlez plus. Te voilà. Tu le laisses, tu l'insultes. Ta bouche qui le bénisse là, tu commences à le maudire tous les jours. Ah, il rien. Tu me sèmes encore ici. C'est comme ça qu'on vous gâtait. Hein? Prends le courage et travaille encore pour lui, même s'il ne fait pas. C'est le père de des enfants, non. Il dit toujours que tu, les bénédictions que tu donnes à quelqu'un, c'est comme si tu as mis les bénédictions en banque pour toi. Ça va t'aider au moins opportun. Job, la Bible dit que Job a prié pour ses amis et il a été restauré. Imaginons Job se disait que, ah, j'ai prié pour les amis, là pourquoi Donc ne blaguez pas avec votre travail, je vous en prie. Ce qui m'énerve, c'est que je parle comme ça. Je parle, vous écoutez. Quand vous allez m'appeler demain, tu te laves le sel Non. Tu fais ça Non. Si, mais c'est même quoi votre problème Oui, qu'est-ce qu'il y a Non, non, non, non, merci. Est-ce que tu fais un don Je ne le fais pas. Tu sais, je, je, tu as commencé à me donner des excuses. Je dis, mais c'est quoi votre problème, les filles Il y a le numéro WhatsApp là-bas, Tony. Tony, et Christelle. Travaillez sur vos enfants. Quand tu vois un enfant, il arrive en Europe. Il passe, il part même pour là, pour traverser l'eau, il traverse PAM. Il arrive là-bas, il fait six mois là, ses papier PAM. Il, a, il passe, il laisse ses papiers, il, fait, il, il, il, il fréquente. Il, sort, il cherche le boulot, il trouve une femme. Hein? Il y a une mère derrière qui travaille sur l'enfant. Vous suivez non Vous avez des enfants de 15 ans, 20 ans, là, vous les abandonnez à eux. Ton enfant est là comme ça, il est là, il Tu n'as jamais lancé pour le village pour l'enfant. Tu n'as jamais fait un travail, rien pour cet enfant. Le père de l'enfant, je vais donner l'argent à l'enfant, il fuit. Ton enfant est déjà bloqué. Ah, je vais t'envoyer l'argent vendredi pour l'enfant. Hein. Tu cours encore derrière lui jusqu'à. Ton enfant est bloqué. Tu ne sais pas. Je te dis, ton enfant là est bloqué. Je parler, je tu vas parler comment Tu crois que c'est ta bouche qui va faire que l'homme là va changer Oui, il a dit qu'il va envoyer L'intention est là. Mais n'oubliez pas que vos blocages, vous les passez à vos enfants. Surtout les femmes. Neuf mois que l'enfant passe dans ton ventre là, ne crois pas que... Il s'est bien lavé dans tes malédictions. bien trempé dedans. Il a bien sucé ça. C'est dans son corps. Toi, ta mère n'avait rien fait sur toi. Tu te lèves aussi comme ça, comme une kenge, Tu ne fais rien sur l'enfant. Il faut que... Regardez, observez bien vos enfants. Souvent, tu veux faire quelque chose pour l'enfant. Ça, c'est dur. C'est dur. Parfois, tu vas forcer même le père pour qu'il appelle l'enfant pour lui parler. Écoutez, lavez et travaillez sur vos enfants. Oui, on peut travailler sur les enfants avec la photo. La photo est la volonté de la mère, c'est-à-dire le consentement de la mère ou du père. C'est un des parents. C'est cette volonté-là qui aide dans le spirituel. Ou même une tante, parce qu'il y a aussi des tantes qui aident leurs enfants, le neveu. Tu vois l'enfant, ça, il a abandonné. Chaque fois on dit qu'on va lui envoyer les trucs, tu, tu achètes les choses, tu vas envoyer ça, on bloque ça à la douane. C'était les choses de l'enfant. Tu veux faire les papiers de l'enfant depuis trois ans. Tu as dépensé l'argent pour qu'il vienne te trouver en Europe fatigué. Tu n'as même réfléchi. L'idée n'était pas venue à l'esprit. Ton enfant est bloqué, et vous ne croyez pas que les mères partent, vous avez les belles mères, vous avez les tantes qui partent travailler sur vos enfants hein? Ma chérie tu pleures, pourquoi Je parle pas, tu vas faire ça, tu vas sortir, tu vas partir, tu, tu vas pas travailler Je vous donne des choses à faire, je vous ne sais pas, vous voulez quoi Si je te parle comme ça, ça peut faire que tu réalises certaines choses c'est bien, tiens Enfants comme en ça, tu, tu manques l'argent pour nourrir l'enfant. Pour payer l'école de l'enfant, c'est chaud. Josla! Josla! Pardon, appelle euh, la reine Fatou, elle est au marché. Des prières, vous ne devez pas blaguer parce que ton enfant c'est ton avenir. Et c'est que vous aimez vos enfants, personne ne déteste son enfant. Hein. Tu as porté l'enfant dans ton ventre, tu as accouché l'enfant, petit oiseau bonjour, tu as accouché l'enfant. Si toi tu ne fais rien sur l'enfant là, parce que ta mère, regarde ta vie, ta vie est comme ça va que à rien faire. Ce n'est pas ta mère qui va prendre ton enfant pour aller faire quelque chose ton enfant. Et ne croyez pas que c'est parce que l'enfant est chez les blancs que ça n'agit pas. Vous menti. Tu vois, l'enfant cherche le stage fatigué, ne le trouve pas. Apprenez à vos enfants à payer la dîme. Expliquez la dîme à vos enfants. Que quand tu as partir de travailles pendant les vacances, l'argent qu'on va te payer là-bas, tu rétites ta dîme, tu ça, tu payes. Tu vois, tu fais le lavage, tu montres à ton enfant comment on fait le lavage. J'ai bien envie de faire un camp de vacances de trois jours pour les enfants en décembre. Parce que vous avez tellement laissé vos enfants comme ça. Montre aussi à l'enfant comment il peut faire ces choses. Au lieu de souffrir au degré que toi tu as souffert. Parce que regardez, hein, malédictions générationnelles sont les choses, que sont. c'est un chemin qu'on a pré-tracé pour ton enfant. Observe la vie de ta mère, observe ta vie. Observe pour ta mère. Observe pour ta part toi-même. Là, tu vas commencer à comprendre. Qu'il y a des forces qui ont pris votre famille sur des générations. Parfois, tu regardes tous les enfants d'une femme. Personne n'a percé. Tu es là, regarde tes frères, regarde tes soeurs. Ce n'est pas qu'on ne vous a pas donné l'argent, hein. tu as eu l'argent dans ta vie. Mais tu as l'argent, ça disparaît. Tu prends, tu mets dans un faux business, parti de tout. Tu es en train de te regarder, pas de mariage, pas de boulot, rien, tu es là. Observez-vous même vos vies, pardon. Heureusement, manger que c'est moi qui parle. Parce que quand elle parle, vous allez, vous allez écouter, ça va entrer dans une oreille, ça va sortir de l'autre côté. Et tant que tu ne te prends pas à charge, ta vie ne va pas avancer. Certains d'entre vous, c'est même, même une chance que de tomber sur ma page. <rire> bah, Est-ce que tu es allais vivre comme ça, 45 ans, 50 ans, 55 ans, 50 ans. Oui. Ouais. Tu es là, là dans les mêmes, mêmes problèmes. Et je dis, il faut pas seulement connaître, il faut faire. C'est ça qui va te différencier de ta famille. Je vous ai parlé des dons. En décembre, on va faire encore une collecte de fonds pour l'orphelinat. La dernière personne on a fait une collecte de fonds. Développez ça en vous. Les choses que vos parents ne faisaient pas. Le spirituel, ce n'est pas la science-fiction. Il y a des lois. Quand tu respectes ces lois-là, tu vois comment ta vie va commencer à avancer. Donc, j'annonce là qu'on va faire une collecte de fonds en Dexam. Parce qu'en temps, on a fait pour la rentrée. Dexam, on va encore faire. ça ou ça la Oui, oui, on va faire une collecte de fonds pour l'offrir. C'est ça, ici, oui. Non, non, c'est. Dans tous les pays, non. Tous les pays. Vous faites vous envoyez l'argent. J'ai un orphelin en particulier au Cameroun. Non, je suis la marraine. C'est là-bas qu'on va généralement pour vous reverser ce qu'on cotise. Si vous pouvez faire vraiment cet effort, il y a des principes spirituels. Tu ne peux pas rester un mois, deux mois. Tu n'as même pas fait d'offrande de ton, pas de salaka, rien. Chisos. Pas de salaka, rien. Est-ce que vos parents ne vous ont pas expliqué ce que c'est que le salak Après fait qu'on dit que la, le, fait, le lavage, l'anneau. Martinique, euh, je pense qu'on peut poster. Je ne peux pas envoyer par DHL à la Martinique. Je ne sais pas, pour certains d'entre vous, je vais peut-être vous parler comme ça, la même même deux ans, avant que vos yeux s'ouvrir. un jour, vous allez commencer à faire. Mais n'attendez pas trop. C'est dommage. N'attendez pas trop. Non, mais je suis dans une commune, là, là, à l'extérieur de la maison. C'est bon, la noir pas de lumière. Les, les, les bouteilles, non, pourquoi vous ne prenez pas les bouteilles, vous pas les bouteilles pour la vache? Non. La bouteille, non, la bouteille d'eau la tangui, mais la bouteille, non, la bouteille quand tu, quand tu bois l'eau après, il y a la bouteille qui reste dans la maison. Tu mets ton eau dedans, tu mets le sel, tu mets tout ce que tu as à mettre. On poste aux États-Unis, tu, tu finis de mettre tout dedans, tu pries dessus, tu parles dedans, tu te laves quand tu es de laver, tu prends la bouteille, tu verses l'eau dessus toi. Utilisez toutes les méthodes possibles, mais il y a des choses que vous ne devez pas louper. Ah, en tout cas, je ne peux pas parler, non. Celui qui veut faire, il fait. Celui qui ne veut pas faire, il souffre. Et tu souffres, tant que tu veux souffrir, tu souffres. Je vous parle de la dîme souvent. Il y en a parmi vous, oh mon business, mon business, tu paies la dîme. Ah, c'est les escrocs de l'aiguille. Ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Tu auras deux clients par semaine. Tu auras deux clients. Dans décembre, il y aura les promotions de lavage et on va faire une collecte de fonds pour l'orphelinat. Donc, euh, je vous annonce déjà ça. Je crois que je ferai peut-être un truc peu comme deux ou trois jours de formation où les enfants pourront assister à distance. Je vais commencer à enseigner les principes spirituels aux enfants aussi. Donc, On va voir comment le Seigneur va nous permettre de faire ça. Si vous voulez inscrire vos enfants, vous, vous me faites signe. Commencez déjà à vous inscrire maintenant, hein, parce que vous aimez attendre la dernière minute. On va aussi utiliser les cahiers de vision. Je vous ai parlé des cahiers de vision. C'est pour aider les enfants avec leur, leur ce qu'ils veulent faire dans le futur. Toi, tu es là dans ton... Tu ne connais pas ce que tu fais de ta vie. Parce qu'on ne t'a pas appris à développer une vision pour ta vie. Ça, c'est les choses qu'on doit apprendre à vos enfants tôt. Très tôt. Il y a certaines choses que tu n'arrives pas à expliquer à ton enfant. Tu veux un enfant, on ne connais pas comment dire. Alors que si dans un contexte, on explique. Parfois, mes vidéos, vos enfants comprennent ce que j'ai dit, même plus que vous. Parfois, si vous mettez mes enfants devant mes vidéos, ils vont écouter. Le matin, va prendre le sel et va se laver avec eux. Voilà. Bon. Les numéros pour les consultations sont là. Pour les produits. Pour payer les lavages. Si vous voulez payer votre lavage, payez le lavage que vous faites. Ne venez pas donner les mots de tête que vous, est-ce que, est-ce que. Si vous avez besoin d'être sûr de la personne avec qui vous causez, avant d'envoyer l'argent, vous demandez aussi. J'ai des gens qui me demandent souvent comment, je sais que c'est toi. Parfois, ils font la paix vidéo. Parfois, euh, mes, mes employés, ils me disent, je leur fais un, je leur fais un message. Marie, c'est là, Ne prends pas toi ton poids, tu es tu, là, tu me regardes. Je parle du bain de pipi, tu regardes mon poids. Tu as compris, ma chérie. La dîme, c'est 10% de ton, de ton bénéfice. 10%. Il n'y a pas un montant particulier. Si ton bénéfice est 1 million, c'est 10% de 1 million. Vous avez suivi, non? Bon, vous passez une très bonne journée. C'est bavardé. Celui qui veut écouter, écoutez Celui qui veut pas écouter, qui laisse un bon entendeur. Ma chérie, le trajet ne compte pas. Le trajet ne compte pas. Tu as fait le trajet. Tu te laves avec le sel ce matin, non? Donc moi je dois me taper d'abord, Je vais chercher mon bateau au commandant, je te tape même un peu. Oui. Je dois même d'abord te taper un peu. Mmh. Et euh, passe mon temps ici à dire des choses que vous ne faites pas. Non, ça ne t'en compte pas. Même si tu venais de France pour me voir, les gens qui viennent souvent de l'Europe pour me voir là-bas au pays, vous-même vous savez. Tu arrives et je te demande, il y a des choses que déjà que c'est des choses que tu ne fais pas, ça ne peut même pas aller. Je vais commencer ton travail et te dire que non, je ne peux pas faire. Parce que tu n'es pas prêt. Oui, parce que je suis pas impressionné par ça. C'est le travail et la foi qui m'impressionnent. Fais ton travail, mets ta foi dedans. C'est ça. Parce que la foi, aucun démon ne peut résister à ta foi. Aucune situation ne peut résister quand tu as la foi et que tu appliques. Voilà. Bien Estelle, On travaille. We work online. We don't. We're not just in one place. Everything I do, I do it online. Ok. Moine en on est en novembre, début novembre. Je ne parle pas du mois bon de décembre maintenant. Tu as compris, ma chérie Voilà. Bon, bye bye à vous.